Bah dis donc, Tom c'était pas la forme, hein. L'ambiance sexiste dans sa boîte, ça a l'air bien pourri. Ouais, il va pas fort, ça m'inquiète un peu. Non mais sérieux, on le voit plus aux soirées, il reste tout le temps enfermé chez lui. Ouais, pourtant on déconnait bien avec lui en soirée. C'était super sympa en début d'année. Et maintenant on le voit plus et il mange même plus avec nous. Puis avant 11h, impossible de se lever. D'ailleurs, il cumule les absences et les retards de crédit. Non, sérieux, ça peut plus durer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider euh, Attends, justement, je crois que j'ai lu un truc dans la lettre d'information qui parlait de ça. Ah, je crois qu'il y a une cellule à l'université pour aider les personnes en cas de problème de sexisme ou de violence sexuelle. C'est vrai Peut-être qu'ils pourraient l'aider. Tu crois qu'on peut leur faire confiance